Saint-Etienne, 11e, accueille Guingamp, 9e. Deux points d'écart entre les deux formations. Les Verts ont une petite idée derrière la tête. Battre leur adversaire du jour pour le doubler au classement et peut-être intégrer la première moitié du classement de Ligue 2 BKT. Saint-Etienne n'a pris qu'un point sur les deux derniers matchs après trois victoires, mais veut vite se relancer, notamment dans ce match à domicile. Première grosse occasion, c'est pour Bamba, mais superbe parade de Youfegan qui remplace Basilio, suspendu dans le but d'en avant. La réponse bretonne avec cette longue ouverture et une possibilité de frapper ses contrées. Ça revient directement sur Amani El Ouazani. 1-0 pour Guingamp dès la 12e minute de la partie. Le 16e but de la saison pour El Ouazani. Il bénéficie d'un ballon légèrement dévié. Et il peut ensuite conclure à bout portant. Guingamp a reporté deux de ses trois derniers matchs. J'espère enchaîner sur de bons résultats jusqu'à la fin de la saison saint étienne revient assez rapidement l'égalisation d'Aymen Mouefek à la 21 e minute le premier but en Ligue 2 BKT pour Mouefek il relance totalement les verts saint étienne n'a pas douté Et en fin de première période Guingamp repart l'attaque avec Courté, la superbe frappe de Gaëtan Courté. Salope, l'arseneur légèrement avancé. Deux buts à 1 pour Guingamp, les Bretons reprennent l'avantage. On joue l'une des toutes dernières actions de la première période. Et Gaëtan Courté en profite pour marquer son septième but de la saison. Guingamp mène deux buts à 1 à la mi-temps. Le public stéphanois est déçu de ce score, mais il reste toute la seconde période pour revenir. Saint-Étienne insiste, mais n'arrive pas à au moins égaliser. On s'approche de la fin de la rencontre. Une possibilité sur cette tête à la 82e minute, une deuxième tête et le but de Mathieu Cafaro, l'égalisation à une dizaine de minutes de la fin. Les Verts ont poussé, insisté et sont récompensés en fin de match. Le quatrième but de la saison pour Cafaro, Mise en échec par Youfegan dans un premier temps. Et il a bien suivi son action pour marquer le but de partout. Le public insiste pour que les Verts aillent chercher la victoire. Guingamp recule. Et les Stéphanois en profitent. Il reste encore quelques minutes à jouer. Et ça va de l'avant. Avec notamment cette balle sur le côté. Kunku réussit à dribbler son adversaire. Coucou pour le centre et devant le but. Ibrahima Wadji conclut. Saint-Etienne a renversé le score et mène 3 buts à 2 à la 88e minute. Dixième but de la saison pour Ibrahima Wadji. Une belle efficacité et un succès arraché dans les derniers instants à force d'y croire et d'attaquer. Saint-Etienne a trouvé la solution. Deux buts marqués en 6 minutes à la fin du match pour inverser le score. Victoire de Saint-Étienne, 3 buts à 2 contre Gagan.